Y'a pas de vous savez bien quoi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode aux États-Unis, juste après les boissons qu'on a goûtées, qui avaient plus ou moins de réussite. Hein. Tu te rappelles tu... un petit peu ouais, des classiques qu'il y avait des dedans trucs Un peu dégueulasse. Je pense sur cette édition, on sera un peu moins mis en difficulté parce que dans l'ensemble, ça a l'air bon. Mais c'est des trucs un peu curieux, ouais. pas chez nous. Et ben les amis, après avoir décidé de goûter des petites boissons, etc., du root beer, des trucs chelous et tout, on a décidé d'aller sur des snacks, les bonbons, les Twix, les trucs à ça. En fait, l'idée est venue est en étant au Walmart. On a vu des Kit cat à la framboise, au blueberry muffin, des trucs comme ça. Des trucs qu'on n'a pas en France, donc on s'est dit que ça pourrait être l'occasion de checker. Et ils sont allés faire les courses sans moi. Vous avez voilà. pris quoi de beau, Joël Il y a beaucoup de trucs très sucrés. Franchement, je pense, comme je t'ai dit, ça va pas être des trucs dégueulasses, mais il y a beaucoup de trucs qui peuvent être un peu bizarres vu quand comment c'est présenté. Ouais. Il y a pas mal de bonbons, il y a quelques gâteaux. Ouais. Et en, dans l'ensemble, euh, je pense qu'on va avoir des belles surprises, comme on peut tomber sur des trucs très dégueulasses. Et bah écoutez, les amis, on va tester ça. On remettra des notes comme la dernière fois, ça fera un petit tableau. Commençons. Oh, sa mère. <rire> oh, la dinguerie, oh, oh, ça, pour le coup... Oh, c'est quoi, ça J'adore le Oreo, mais alors, le Oreo a trempé. Je ne m'attendais pas alors, à ça. Alors là, c'est une surprise du chef parce que je n'ai pas vu quand ils l'ont pris. Euh... Exceptionnel. Ça a l'air émouvant, ça. Ça a l'air oh, dégueulasse. Ça, ça a l'air dégueulasse. Des mini tarte aux pommes. tartes aux pommes. Oh, tartes aux pommes. Ok, oh, des petits Twix comme ça, caramel beurre salé, c'est super. Des Skittles Gummies, ok, ça a l'air d'être des Skittles un petit peu différents que ce qu'on a en France. Ah, bah les fameux, les Kit Kat framboises. Kit Kat à la menthe Kit Kat à la menthe Ça, c'est une nagrie, ça. Après, menthe chocolat, je sais que c'est un mélange qui se fait, tu vois, mais moi, Ouais, mais c'est bizarre du Kit tu vois. Les petits sneakers, regardez, hop, c'est des sneakers un peu différents, sneakers Brownie. Ah là, les Américains, on leur a dit, vous, allez-y sur du sucré. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde Vous pas leur dire deux fois, ah oui, ah oui, il y a du flan Fanta. C'est du flan Ouais, c'est une sorte de flan bizarre euh, goût Fanta. Ah non mais, hey, vous avez pris beaucoup de trucs hein, en vrai. Vous avez... Ça a coûté combien je tout ça <rire> au maïs. Alors on va pouvoir commencer gentiment. On se doute que c'est très sucré, on se doute que c'est assez spécial. Mais vas-y, je sais pas, je le sens bien. Par contre, je te cache pas, je finirai pas chaque truc. Hein. Ouais, bien sûr, le truc, il y a des trucs qui... C'est impossible de finir chaque truc. Hein. On parlait de couleurs, les voici. Ça a envie, hein. En plus, ça sent bon. Ah, celui-là, ne sont pas bons Oh, ça sent le médicament, ça frère. sent. C'est chimique de ouf. C'est horrible. Ah, Et celui-là, attends. Ah, bah là. Ça, ça sent bon. Oui, ça sent enfin, bon chocolat et ça, tout, ça, ça c'est exceptionnel. Joël, tu veux commencer par quoi C'est ton call. Vas-y, on va commencer par ça. On par commence. Les trucs qui ont l'air potable. Avec les M&M's cookies. Vas-y, donne-moi, je t'en te, mets un petit peu. Hop, tranquille. On reste dans la mesure, comme d'habitude. Des M&M's cookies, je n'ai jamais vu ça. T'aimes bien les M&M's déjà de base ouais, de base, Moi, ce sais. que je préfère, c'est les bleus. Tu, tu vois ce que je veux dire Les paquets bleus. Je vois. Même avec un espèce de truc euh, soufflé à l'intérieur. Ouais, c'est quoi C'est les meilleurs. Genre, moi, les normaux, je peux plus. Un suceur, mais il a raison. Nosus. Nosus, voilà. C'est exceptionnel. Bah justement on dirait pareil. ceux dont parler tu vois Donc moi personnellement là j'adore ce, ce genre de M&M's etc Petit 8 sur 10, ouais, oui. c'est pareil que chez nous Ouais c'est bon Mais franchement les M&M's bleus tabassent les M&M's jaunes classiques Du coup là c'est des Skittles, c'est des Skittles, Skittles Gumi Gummy avec une forme un peu caoutchouteuse et tout Donc, ouais. vous voyez c'est un peu chelou C'est mystique de ouf Ça ressemble au bonbon standard. Euh... Tu sais as des gros paquets à Lidl là qui mettent plein de bonbons dedans Ça ressemble un peu à ça Il n'y a pas de magie dans ce truc comme avec les boissons, j'ai parlé de magie plusieurs fois, c'est un, ouais. peu... un peu claqué. On dirait des vulgaires bonbons que t'achètes chez l'épicier. Tu vois. Tu sais, on dirait les bonbons à 1 euro le paquet, là, un peu premier prix. tu vois. Ouais, enfin, où... un truc de Lidl, là. Ouais, ouais, ou limite des bonbons de la pharmacie, un peu. Non, franchement, c'est naze. Je dirais 4 sur 10. Il y a pas de plaisir. Hein, ouais, moi, je, moi, je, dirais. je dirais 5, c'est ni nul, ni, ni bon. Genre, vraiment, tu me dis, j'ai des bonbons, je suis à yes, tu me sors ça, je suis à sa mère, tu vois. Genre, je suis, je suis abattu. C'est comme les petits beurres de luxe. ça n'a aucun flot. Et toute personne qui dit le contraire, vous êtes bizarre. Moi, j'ai envie de mettre les deux pieds dans le plat. Là, on a fait ces deux trucs. Moi, je veux qu'on aille sur le truc qui a été ouais. étonnant. Moi, je te cache pas, ça me donne envie. Alors, c'est une sorte de Oreo comme ça, où t'as l'air de tremper le biscuit directement dans la crème, en fait. Ouais. T'aimes bien les Oreos, toi, déjà, de base Mais Moi, pas, je trouve ça, moi. Moi, d'ailleurs, les Oreos, euh, quand je les mange, mmh. je sépare bien. À chaque fois, j'en je prends une petite partie et j'en ai un brique deux pour avoir plus de crème blanche. Ah oui voilà. Attends, mais toi, t'as de la technique, toi eh oui, mec. Mais toi, le gars, réfléchis, frérot. En gros, moi, ma question, c'est, est-ce que ça a une valeur ajoutée par rapport aux Oreos Ah ouais, déjà, il y a un truc qui me perturbe, c'est liquide. Regardez. Voilà pour les Oreos. Donc, vous avez trois biscuits dans le truc, plus euh, la sorte de crème. Mais moi, en tout cas, Oreo, c'est énervé, d'ailleurs, on, on a acheté ça, mais ils font des Oreos double crème. Et Oreo double crème, ça, c'est le très, très haut niveau. Joël, je vais t'inviter à en mettre un... On dirait de manière. du kiri, Maline, c'est du kiri. Non, mais frère, ce sera jamais du kiri. Franchement, non. si c'est du fromage, je me gerbe dessus. Ouais. <rire> <rire> Santé Vas-y. 9 sur 10. 10 sur 10. Comment c'est de la frappe C'est exceptionnel, sérieux. Oh, les bâtards <rire> <rire> Ramenez-nous ça en France, s'il vous plaît. C'est extrêmement bon. Non, c'est trop bon. moi, moi, perso, je me dis. Moi je mets 8 sur 10, j'ai bien kiffé ce truc. Parce que tu sais souvent quand t'as des produits dérivés un peu euh, de marque, ouais. t'as les goûts qui changent un peu, j'avais peur que l'espèce de... Bah, le biscuit était différent, c'est exactement le même, t'as juste la texture de la crème qui change, mais c'est très très bon, 10 sur 10. Eh bah écoutez, voilà, vous avez un vrai validé. fan d'Oreo ici, c'est validé. La frappe, ça merde. On ça. va commencer par le kit-kat à la menthe. Le kit-kat à la menthe, est-ce que t'aimes bien la menthe Moi je n'aime pas trop la menthe. Moi j'aime beaucoup je... la menthe, mais je te cache pas que les alliances chocolat menthe, y en a beaucoup qui kiffent, les after -rate, les voilà. after suis Pas fan du tout, tu vois. La menthe, j'aime bien le thé vert. Ouais, mais. Un ouais. Genre, ouais. par exemple, le sirop à la menthe, je trouve ça dégueulasse. Oh, moi, je me tabasse. Ah ouais Ah, je me tabasse. Tu sais qu'il y en a, ils adorent. Menthe, moi, moi, je, je n'aime pas du tout. Okay. Moi, je, moi, quand j'étais gamin, c'était sirop, sirop grenadine. Ah oui, bah oui. Tiens. Bah, Toutes sortes de sirop. Euh, oula. Oula. Oh Attends, mais ça sent la menthe super fort. Regardez un petit peu. Ah ouais, ça sent la. Ça sent la menthe de. Mais ouf. ça sent le. Eh, vas-y, vous... peut-être, je vais me faire juger dans le chat. Vas-y. J'aime trop mettre du lait avec de la menthe. Du lait avec de la menthe Et ça sent. Mais tu sais que moi Et ils appelaient ça le bébé rose, ils faisaient ça avec de la grenadine. Et bah c'est énervé le combo au lait à la menthe. Je suis pas fan de menthe donc ça risque d'influencer mais let's go. C'est de la merde. <rire> c'est de la merde. Ah, T'aimes pas du non, tout non, non. Alors sais plus pourquoi je dis que c'est de la merde. En fait le problème... La façon dont tu l'as dit, je fleurs ça. Non rien. parce qu'en vrai, s'ils avaient mixé du chocolat, en fait, le chocolat noir nique tout le truc. Je pense que s'ils avaient juste mis la menthe, ça serait passé. Mais le chocolat noir tout le truc, c'est pas bon. Franchement, c'est juste pas bon. Premier degré, c'est vraiment pas bon. Et la menthe fait chimique, je trouve. Ouais, non, c'est dégueulasse. C'est un goût de menthe bizarre. C'est un goût de Ouais Ouais, c'est exactement ça, dentifrice. Moi, c'est 2 sur 10. Franchement, je te le dis, c'est dégueulasse. Ouais, moi, je mettrais. Ouais, 3, 2, 3. Ouais, 2, 3. Allez, on va dire 3 pour le C'est la merde, ça. 2, du coup, de la merde moi ça oh <rire> je vais essayer ce truc voici les flancs fanta des petits flancs bizarres hein. snack pack on va pouvoir les essayer j'ai envie de goûter ça j'avoue que ça a un peu euh, éveillé ma curiosité c'est à l'intérieur de petits trucs oh, mais c'est liquide mais attends, en fait ça se boit ouais. mais, mais, mais c'est elle... pas du flanc c'est du shooter ça tu vois c'est gélatineux il y a de la gélatine ah, vois ah ok j'avoue en fait, dirait... comme ça regarde ouais, tu... ouais, ah, ouais c'est gélatineux, okay. gélatineux en fait il y a un liquide autour. Ok, ça. On, ouais. on dirait que ça faisait shooter. Et donc du coup, on va pouvoir essayer ça. On a des, on a des petites, euh, ah ouais. des cuires. <rire> c'est pas très pratique, est-ce que tu vois? Vu comme ça, waouh. Par contre, ça sent bon. Tu le sens comment là, comme ça de prime abord? Je sais pas, ça bizarre. C'est un regard du go. On va prendre la cuire. Non. c'est bizarre. Oh. Ah, regarde. Oh, c'est du vrai flanc, regarde. <rire> ça a l'air horrible. Oh, c'est horrible. En vrai, c'est le sirop qui est autour qui est bon. Le truc en lui-même, ça pue sa mère. <rire> Franchement, c'est une, juste une gélatine coulée dans un sirop d'orange. Littéralement, ouais. c'est ça. Après, je me demande si frais, ce serait pas mieux. Ouais, en vrai, c'est pas dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Je me vois pas en, en taper deux. Non, non, non, non. Tu vois, voilà. Non, non, non. C'est un petit. donc pour moi, si t'as pas le plaisir de, de te ressortir, ouais. c'est que c'est pas bon. <rire> Franchement, 4 sur 10. Moi, 5. 5, la moyenne quand même Ouais, parce que je pense que ça peut trouver un son intérêt. Ouais. Tu sais, t'en manges un petite sais tu pas t'invites tes potes, tu ouais, ouais, ouais. tapes un truc comme ça. Ouais ouais bon t'invites tes potes, tu leur sors ça. Euh, ouais ouais te mais potes, tes ils potes si vous regardez me regarder ça va c'était mes darons en vêtements. <rire> en vrai c'est pas bon ouais. Non, c'est pas très bon. Vas-y on va repart, on va on va tester. Ça. On repart sur du kit 4. On repart sur du kit 4. Alors celui-là, je vais pas mentir, j'ai déjà essayé. J'en avais acheté un l'autre jour justement pour, par curiosité, avant qu'on se dise qu'on fasse cette vidéo. Ok moi j'ai pas goûté du tout Et moi je peux te le dire, donc là on est sur du kit 4 strawberry. Donc strawberry, c'est à la fraise. Franchement, moi je vais pas mentir, l'autre jour, j'avais trouvé ça bien. Okay. Plutôt pas mal, c'était surprenant. C'est la même chose que tout à l'heure, c'est en sentir. rose. Goûtons ça. C'est pas mal, hein Moi je trouve. Tu vois, en fait là, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueulasse pour comparer à, ceux à la menthe, parce que là, c'est le chocolat qui l'emporte sur le goût de. de la fraise. De la fraise. Alors, Claude, c'était de la menthe, et derrière, t'avais un arrière-goût amer du chocolat noir. Non, là, c'est bon, là. Franchement, moi, 7 sur 10. Oh, t'es gentil. Ouais, bah, c'est aussi lucide, là, il prend 5. 5 hein. C'est pas... aussi beau que les flancs pour toi Bon, bah, écoute. Non, j'aime pas. Non, t'aimes pas en fait, de toute façon, le mélange choco, euh, chocolat avec des tentatives, je sais pas, des fruits, des trucs comme ça, je trouve, euh... en général, pour moi, le foireux. chocolat, ça doit rester que avec du chocolat ou que avec du lait. Donc, voici des sortes de. T'aimes la pomme Moi, j'adore vais... la pomme. Moi, je vais être intransigeant avec ça. Pareil, j'adore la pomme. Ma pâtisserie, pâtisserie préférée, c'est le chocolat. Oh pommes. là là, mais monsieur, monsieur. Et, et ça, c'est de la merde. Je vais être très méchant. Moi, la tarte aux pommes May, elle ouais, en tarte aux fait, pommes. Ma, ma femme m'en fait. Ma la tarte aux pommes, elle est bien chaude là. Tu vois, bien fait. C'est pas pour les enfants. Voici les mini Apple Pie. On va les ouvrir. J'ai wow. la, la texture, elle donne pas quoi On dirait un vieux beignet, là. En fait, ici, il faut vraiment que vous sachiez que leur niveau de pâtisserie est ouais, calamiteux. Ils, ils, ils sont trop faibles. Zach en roulis, Ludwig. Ludwig, le frérot, il est pas venu les miens vite, il nous a ramené des pâtisseries, donc il est super oh, gentil. Patat. Mais elles étaient dégueulasses, <rire> sa mère ah, bah, bah bonne chance pour le prochain Zach en bon. roulis, On y va Vas-y. Allez. <rire> T'as vraiment des de gaspiller, je vous jure que je vraiment pas fan de gaspillage. qu'est-ce que c'est dégueulasse Alors, c'est dégueulasse, mais vraiment. Déjà, déjà que la perserie, elle est pas finie, elle est pas bien cuite, elle est molle, bizarre, et la. Et la c'est pas de la compote en fait. C'est de la gelée, c'est pas de la vraie compote. Donc moi c'est ça qui me dégoûte, T'as vu c'est pas de la compote. En fait on dirait du miel et c'est dégueulasse. Gros Vraiment pas fan du gaspillage des mecs hein. vraiment. Mais franchement c'est pas très bon. Non c'est dégueulasse. <rire> ah ouais mais pour bon, moi. Moi j'ai pas trouvé ça si dégueulasse. Moi. De... Non mais en... déjà, déjà l'espèce de, de fait... galette qui est autour. <rire> hein ah ouais, ça dévasse, hein. <rire> Ah ouais. Ah <rire> ouais. On y mange bizarre dans cette vidéo. <rire> et déjà, déjà l'espèce de... De... de galette autour c'est dégueulasse. Mais alors ce qu'ils ont voulu foutre, attends, on dirait du miel dégueulasse, sucré, trop sucré, pas sucré, bizarre et dégueulasse. Mais une note. Ah, c'est ça, c'est on part sur un deux. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Le, le sucre carré. Donc, en fait, moi, je mettrais 4. Ah je trouve ça pas si immonde. Mais je ton... me demande si tremper dans du lait, il n'y a pas. Non, non, arrête. Non. Laisse ça, laisse ça. <rire> donuts à la mangue. T'aimes bien la mangue Ouais, mais donuts, c'est bizarre, tu vois. Moi, j'aime bien la mangue. Franchement, je trouve ça pas mal. Ouf. Avec la texture, gros. Tu vois, en fait. Ouf. Bienvenue. On dirait. Euh... <rire> Bienvenue. Ça, on dirait du parrain. Touche ça, touche comme ça. Ouais, c'est racine, bizarre. On y va? Vas-y. Ça n'a absolument pas le goût de l'amande. La ah ouais moi je trouve que si. Le glaçage a le goût de l'amande. Mais je trouve ça pas mal d'ailleurs. Ah oui un petit arrière-goût. J'ai mal parlé mais c'est pas mais mal. Un petit arrière-goût c'est pas dégueulasse, mais en fait c'est trop trop trop trop trop sucré. Après tu me diras c'est un donut. Non, c'est pas mauvais franchement. Moi je trouve pas ça ouf. Mais c'est pas dégueulasse. Non, pas... Un, un petit 6 sur 10 pour moi tu vois. Ouais. 6 sur 10, ouais. C'est pas mal. Franchement, j'ai mal parlé au début, c'est pas mais mal. Dégueul... C'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf non plus, je vois. Non, c'est pas dégueu du tout. Il nous reste des Twix et des Sneakers, ainsi que les cupcakes là, et, et ça, et cette merde là. Je vous propose de partir sur un petit instant Sneakers. Alors là, c'est des Sneakers à la noix et au brownie mmh. chocolat noir. Regardez. Donc là, ça a vraiment, je le sens rien que là, ça, c'est. Vas-y, c'est du brownie. Ouais, c'est du brownie, ouais. on est loin du sneaker traditionnel. T'aimes bien le les sneakers de base Moi, les sneakers glacés. Moi, j'aimais bien, mais les cacahuètes, tout ça, caramel. Et avant. glacé, t'aimes bien ou pas Non, j'aimais vraiment. Eh oh. bah, frérot, glacé, je crois même qu'ils font un caramel beurre salé. Bah, déjà, on parlait, tu sais, des after-rate, euh, je sais pas quoi, là, au chocolat, ça, ouais. ressemble, ça ressemble un peu à ça. Ah oui, en vrai, ça glisse. Ah, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal, hein Non, ouais, ça, c'est bon, ça. Après, euh, le chocolat je suis pas trop fan de base, mais sinon, c'est bon. Je pense aussi que si t'aimes le chocolat noir de bas, tu vas kiffer. C'est difficile à manger. La texture est particulière, c'est collant. Moi, il y en a beaucoup, hein. C'est vraiment... vraiment fatos. C'est pas dégueulasse, moi je mettrais... C'est pas mal, mais ça dégoûte vite, je pense. Mais faut être fan de chocolat, tu vois. Mais de toute façon, quand le chocolat, généralement, quand on mange trop, ça t'éclaire. Mais là, je pense, ouais, comme tu as dit, tu manges 2-3 carrés, ça, tu dois être calé du scrut. Un petit... Moi, c'est... Moi, moi j'ai pas je trop 10, aimé. Moi, je dis 6. Moi, 5. Joël, 3 choix. Ça, on se le laisse pour peut-être un tout petit peu après. Il nous reste ça et ça. J'espérais Je, que tu chois ça. Ça va être bizarre ça. C'est quoi cette merde exactement hein Alors c'est le meilleur sabor ranchero avec du maïs chili spécial. C'est des chips, littéralement. Ah foutu pour foutu, écoute maintenant que c'est là de toute façon. On dirait des doritos. Ça a l'air d'avoir rien de spécial. Ça sent les doritos. On y va Vas-y. Les amis, on est sur l'escroc qui s'est foutu. Euh... Dans une dégustation il il n'a rien à faire, c'est des chips insignifiantes qui n'ont ouais, rien de spécial. Elles n'ont rien de spécial. Poubelle, écoute, on va plutôt aller sur... Alors là, t'aimes bien les biscuits fourrés ou pas Comment il y a une ambiance Lidl dans ce paquet de gâteaux. <rire> Et il y a un truc Lidl de vous. <rire> il y a une ambiance Toi, Lidl. Lidl, ils aimaient bien faire des gâteaux, imitation Kinder, donc ils mettaient un peu de fourré, ils mettaient une... De... Là, c'est sûr la décoration là, au-dessus. Ça n'a rien à voir dans le paquet. Oh. Ça a trop mal fait. Regardez bien la photo et on va regarder un petit peu la terre. Ah, quoi que... Oh, mal parlé, parlé. C'est mal parlé de malade T'as mal parlé de fou. Regardez T'as mal parlé de trop fou. mal parlé, en fait. Il a mal parlé de fou T'as mal parlé de zinzin. Par contre, le chocolat au-dessus, il a l'air... Un peu bizarre. Il a l'air très chimique. Genre, vraiment, les amis... Mais là, je... Non, mais au toucher, j'ai l'impression de toucher un coussin. Mais le, le, le biscuit <rire> a l'air bien en dessous. Okay, Vas-y Bon j'ai un, un peu gêné par le dessus. La, la crème au milieu elle fait le café hein. Elle fait des travaux de ouais, malade. Ouais, ouais. Franchement c'est bon. Ah c'est bon. Ah, c'est bon. pas mal, la crème à l'intérieur fait des travaux, le biscuit est pas mal, mais par contre le dessus c'est vraiment chelou. T'as vraiment l'impression genre c'est un tapis marocain tu vois genre le dessus. <rire> <rire> Quand tu touches et tout c'est bizarre tu vois. Un peu trop chimique ouais. ouais. 5 sur 10. Ouais, 5-5 bon, pareil. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment pas ouf. trop sucré. Trop sucré. t'en c'est pas, pas, ça, plus, pas ouf. Ouais. Les amis, le Twix, alors ça, je l'attends au tournant. C'est du caramel salé, salt, de caramel cookie bar. J'ai de grands espoirs sur ouais, ça. Ouais, ouais, ouais moi j'y crois. Ouais. Ça, ça là, j'y crois. Ça a l'air. Moi, ai... aime... t'aimes bien le Twix déjà de base Moi j'aime bien. Oh, vite fait. Ah ouais Je trouve pas ça dégueulasse. Non, c'est pas, pas exceptionnel, mais j'aime bien. C'est pas mes préférés, ouais. Franchement, gros, là, j'attends. Caramel beurre salé, c'est parti. C'est le dernier. Toi, t'as un. Affiché de Twix. Tu sens vraiment une différence avec le Twix de, de base Ouais. L'arrière-goût salé, on le sent bien. Moi, je veux le dire, c'est MVP, c'est le meilleur truc que j'ai goûté depuis le début. Meilleur que Oreos, je trouve. Ah ouais mmh. Ah non, moi, Oreos, ils ont pris mon cœur. T'aimes bien Ouais, ah, j'aime bien. On va partir pour moi sur un solide set, mais je trouve, même si ouais, il y a des différences, c'est un peu trop le goût du Twix de base. Ça a le goût du Twix de base, mais je trouve quand même que. Il y a un arrière -goût, ouais. On sent l'arrière-goût salé qui vient ajouter un truc. Et le caramel beurre salé. Ça c'est toujours euh, dans mon cœur. Ouais. Moi je mettrais un 8 sur 10 aussi. Mais ça par contre on en a besoin en France et je pense que je l'affirme. Comme ça on a besoin en France. Comme le truc au Mbp. Comme le truc à la fraise, on en a besoin en France. Le Mbp. Le donut euh, en... Bon, sur c... les j'en pays. De... <rire> on n'a pas besoin de tout, en, de, de tout en France Le reste c'est plutôt, bah, ça là c'est bon Ouais les ouais, gummies, c'était pas ouf Mais franchement c'est assez marrant de pouvoir un peu essayer des produits américains et tout Et j'espère que vous avez kiffé Tu sais quoi je vais finir avec Joël qui avait l'air de voir t'éter Je sais pas pourquoi je te sentais un peu ouais, Tu vois, après, de lait je, avais envie de lait Ça, ça c'est quoi, lui on le met hors concours, on le note pas On dit juste purement la réaction directe Oh là là non, mais c'est qui qui a pris ce, cette merde Eh vas-y tu suces et tu mets de la poudre là et après tu, re tu remanges. Donc comment ça se passe je Non vas-y, je, pas. je te laisse faire. Okay, vas-y. Vas c'est quoi je fais ça, ça Ça te fait rien de dire suce connard. Moi. Il a 32 ans hein. Voilà. Et après tu mets dans. Ouais c'est. <rire> je... Après. Ça, cette partie de la vidéo elle devient trop bizarre là. <rire> Mais t'es obligé T'aimes bien C'est de la merde. Ah bah ouais. Tu allèches après moi. Non franchement les gars. C'est juste chimique et ça et c'est de la merde. Et je pense que ça conclut la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. D'après votre visuel, d'après votre ressenti, d'après ce qu'on a dit, vous penchez sur lequel Moi, je tiens à dire que ça et ça, c'est les MVP. Ça, c'est de la frappe, ça. Ça, c'est de la frappe. Et, et c'est qui les plus dégueulasses <rire> Frère, le choix, il est pas difficile quand même. Moi, <rire> un truc à la pomme, il est imbattable en termes de dégueulasserie. C'est du jamais vu. La galette, on dirait que c'est pas cuit, on dirait de la pâte à sel, et en plus, je suis trop fan, tu sais, de, de chaussons de pommes. Frérot <rire> frérot, les kits Kats à la menthe, ils étaient aussi bien dégueulasses. Ouais, moi, ouais, moi j'ai trouvé les Kit Kats à la, à la menthe, c'était pire. Moi, le truc chausson de pommes, je suis trop déçu parce que je pensais qu'il y avait de la vraie compote. Mais c'est vrai que Kit Kat à la menthe, c'est du haut niveau. <rire> Bon, en tout cas, on espère que vous êtes divertis. On est conscient que ces vidéos, c'est des vidéos un peu à la con, à faire facile. Mais bon, on prend du plaisir à le faire. On espère que vous, vous avez pu rigoler également voilà. en la regardant. Voilà, donc si vous venez aux Etats-Unis, vous savez quoi éviter et quoi apprendre. Et ben voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y aura des vidéos à Dallas également. Il n'y aura pas Joël cette fois-ci, mais on fera des trucs très cool également. On espère que vous avez kiffé. On vous dit à la prochaine les amis. Bisous